C'est que la euh, communauté était comme euh, confinée dans une notion de participation citoyenne de tout à fait institutionnelle. Voilà, euh, cette capacité d'initiative et d'innovation, il faut justement pouvoir être capable de la maintenir et euh, de la maintenir vivante. Et c'est peut-être là tout le défi. Entreprendre, c'est entre, c'est avec des gens qui veulent avancer avec toi. Et la forme, ton, ton initiative, en fait, c'est ce le terme pédagogique, c'est la pédagogie d'initiative. On t'apprend à être dans l'action, à avoir cette boucle importante dans l'action, de, de faire poser un geste et de réfléchir au ce que tu viens de poser pour savoir si c'était le résultat et de faire ça avec d'autres. Donc, l'idée, le collectif, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que tu apprends à être entrepreneur, ou du moins être dans l'action. Mais collectivement, parce que t'es dans une équipe. C'est là, c'est jusqu'où ça va, parce que justement la culture ouverte, tu peux utiliser ça pour dire, ben, une culture ouverte, tu peux rentrer. Là, tout le monde est à son bureau, personne ne te parle. Oui, c'est <rire> ce que je Ouais. <rire> c'est ce que je crains dans le volet. On montre, ok, on est ouvert, venez, venez faire des trucs chez nous. Hey, Qu'est-ce que tu proposes? Parce que souvent, ce qui arrive, surtout dans le domaine technologique, c'est que, ah oh oui, on est tout ouvert. Mais, en même temps, ceux qui sont là sont, sont pas tous du même style, ils okay. pensent de la même je... façon. Les Living Labs, euh, c'est un peu justement euh, une méthodologie qui est encore très floue, hein. même en Europe. Là. Il y a beau y avoir 300 Living Labs en Europe, mais il y a presque autant de méthodologies que de Living Labs. Euh, mais ce qui caractérise essentiellement un Living là-bas, c'est le fait d'avoir vraiment explicitement le désir de créer un partenariat public-privé « people », citoyen finalement, dans lequel les, les projets ne sont plus… on ne va plus nécessairement squeezer les idées des okay, citoyens pour les besoins d'une entreprise, mais on va essayer de créer une espèce de rapport de force qui est, qui, qui, qui, dans lequel on, on va favoriser les retombées, dans toutes les parties prenantes, au sein de toutes les parties prenantes finalement. Fait que dans dans euh, le, le modèle euh, d'innovation ouverte, il est en train de se créer une espèce d'équilibre qui n'était pas là nécessairement, je pense, v'il cinq ans ou au début des années 2000, dans la perspective qu'on avait, dans hein, ce, euh, ce qui était promu comme étant l'innovation ouverte ou comme étant le potentiel de l'innovation ouverte. Quand on rentre dans, dans la, le paradigme du bien commun, je pense que ce qui est de c'est d'essayer d'oublier cette notion de mettre l'intérêt en tête et de commencer à parler de plus en plus du désir de faire les choses, du plaisir à participer, etc. etc. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut, qui peut choquer et qui moi-même euh, m'interpelle beaucoup, mais euh, je pense que c'est une manière aussi euh, d'approcher cette, euh, cette notion de bien commun. cette intention de dire on va produire du bien public, on va produire des savoirs culturels, on va produire des... On va, on, va, on va créer des dispositifs qui vont être ouverts à plus de monde que strictement les personnes pour qui on vous a créé initialement. Il y a le mandalab lui-même, comme pôle, mais il y a plein de projets mandalab qui peuvent popper de façon super aléatoire. T'sais. ça, peut être, Genre, ça peut être moi, je, je m'inscris dans ces valeurs-là, puis j'essaye quelque chose pour un an, puis euh, je rédige tout ce que je fais, toute ma démarche, toute ma méthodologie. J'ai dit, mais ça, ça -ce appris, -ce fait très Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a émergé? Le résultat de tout ça peut devenir une espèce de bébé du mandalab. Ça peut, il y a moyen de devenir tentaculaire aussi, tu sais, quand Mandalab devient un pôle. Mais la marque Mandalab, moi, je. Euh, tous ces projets-là, je les verrais pas comme des projets Mandalab, je les comme des projets qui ont une sorte de sympathie euh, avec le réseau des projets qui Ah, mais c'est ça, mais c'est comme ça que tu es tant ton que oui, leur souhaite et n'oublie pas ça que ça peut être un réseau ça peut être un lieu de passage. Le communautique là-dedans c'est un peu pas la gestion ou la coordination mais plus de, de une courroie un engrenage une espèce de, de, de, de facilitation de ces, ces... Ces idées-là, l'approche elle-même, la formation elle-même, le fait de former des gens à une approche du mandala, ben, ça peut se faire par communauté à différents endroits. Il s'agit de, de ce concept-là le rendre le plus transparent et compréhensible possible en ayant une idée claire de comment ça pourrait s'appliquer, faire des exercices de, de, de ce serait quoi. Parce que je trouve que pour que ces idées-là euh, s'enracinent, il faut qu'il y ait déjà des groupes naturels de formés qui ont soit des désirs et des besoins, puis que tu peux mettre à contribution ce genre de processus-là, ce boîte-là, pour impliquer les gens à se prendre en main, à développer leur connaissances, leurs capacités. C'est pas être formé, Il y a le côté innovateur, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes, ils s'auto-forment. Un lieu physique, euh, un espace ouvert. Donc accessible autant en termes de, de temps aussi, pas seulement le jour, le, le soir, à euh, des périodes différentes. En réseau aussi, le volet un peu mandalable, euh, d'autres points d'accès mandalables. Et peut-être une charte mandalable euh, d'un point de vue d'un Creative Commons. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui pourraient trouver ça intéressant, ce qui se passe à travers ce lieu physique, où il y a différents aspects, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources ou le lieu fait pour participer au maximum à travers ça mais qui pourraient décider d'ouvrir certains projets. Parce que l'affaire aussi ce qui est, est bien important, c'est nous autres, c'est l'espace le d'apprentissage ouvert. Donc, on a plusieurs choses. Je pense que le plus important, c'est l'espace de liberté qui est sorti pour nous. Et l'idée qu'autant que, autant que euh, pour les personnes qui viennent, qui sait pas « je viens à un mandalable, il faut que je fasse ou il faut que je fasse ça. » L'idée d'un terrain de jeu, il y a des choses qui, qui sont là, mais que euh, l'individu ou les groupes cette liberté comme dans un terrain de jeu. Donc on peut jouer euh, seul ou en collectif. Un projet qui est à l'écoute des besoins du milieu, mais qui à la fois vise à stimuler la créativité. Euh, la créativité, la réflexion, la participation, puis de créer une interaction entre les deux, entre l'écoute et la stimulation pour supporter des projets citoyens. En fait, c'est une boîte à processus essentiellement, okay, qui vise à stimuler euh, et à supporter des euh, projets qui sont identifiés et portés par les citoyens, pas juste portés par les citoyens, puis par exemple identifiés par une entreprise.